Alors bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, euh, je suis originaire de Saragosse en Espagne mais maintenant j'habite en Suisse, à Neuchâtel, qui est une petite ville de la partie francophone de la Suisse. Euh, je suis étudiante en économie en troisième année et euh, voilà, bah, je parle espagnol et français parce que bah, de par mon père je suis espagnole, de par ma mère je suis suisse et puis euh, à la maison on a toujours parlé les deux langues à la fois donc pour moi... Euh, le fait de vivre entre deux cultures, ben c'est un peu ma vie, voilà.